Vous avez dit plus tôt que, que vous aviez entraîné Mohamed Salah à tirer lorsque vous jouiez ensemble à Bag. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces exercices D'abord, il fallait qu'il qu arrive à tirer au but parce qu'il était fabuleux le, le dribbling, la vitesse fabuleux, mais il ne savait pas tirer au but. Alors on a commencé à travailler petit à petit euh, les, les frappes et puis voilà, mais moi je suis que 5%. Hein. Les 95% c'est Mo Salah lui-même, hein, pas moi. Vous avez joué avec Salah à Bâle et vous êtes entraîné avec euh, Jurgen Klopp à Dortmund aussi. Comment voyez-vous leur partena partenariat à Liverpool ah, Je crois que Jurgen il sait, il sait 100% prendre euh, Mo comme caractère, Mo comme, <coughs> comme joueur. Et puis lui, sa spécialité, c'est d'arriver que tous les joueurs courent pour, pour Jürgen. Maintenant, c'est un peu un, un, un moment de, de difficulté. Mais voilà, dans un club, il y a aussi des phases comme ça, parce que les derniers sept ans, c'était magnifique avec Liverpool. Et je crois une liaison, vu aussi que je crois que Mo, il a prolongé son contrat à Liverpool, il aurait pu partir, mais il a prolongé son, son contrat, vu que cette liaison euh, fonctionne à 100%. Vous avez également été avec Mohamed Nenni pendant une courte période. Comment vous, vous souvenez-vous de lui oh, Quelqu'un qui, qui court beaucoup, quelqu'un qui, qui a eu beaucoup d'influence sur, sur le jeu, qui sait très bien boucher les, les trous, travail défensif extraordinaire, et aussi s'est amélioré dans, dans le travail offensif. Mais c'est un, un, un joueur très, très intéressant. Aussi, hein? Attention, tous les deux. Hein? Tous les deux des super personnages. Super. Vous avez pu jouer avec un autre euh, joueur égyptien, Mohamed Zidane, à Dortmund. Ouais. Comment était votre euh, relation sur et en dehors du terrain Oh, super. Mais il était fou, hein. <rire> <rire> il était fou, hein. Mais magnifique. J'ai adoré euh, Mo, euh, Zidane, parce qu'il euh, avait quelque chose de, de, de tout le temps la surprise. Tu ne savais pas ce qui, ce qui venait. Euh, même chaque minute, ça changeait. Et puis il avait euh, beaucoup d'énergie, euh, il te coûtait aussi d'énergie, pas, pas que sur le terrain mais aussi à côté. Mais je m'entendais super avec lui. Euh, comment faut est-ce que vous, vous pour nous raconter quelque chose? Ah, okay. j'ai plus, plus tellement d'anecdotes, mais, mais je me souviens que c'était... C'est un peu comme un, comme un flummy. Vous connaissez les ballons qu'on met par terre et qui sautent tout le temps. Voilà, ça c'est moi aussi, ah.